Euh, donc, frise chrono, ruban du temps, insertion d'image, pas de connexion, peut-être juste vous montrer rapidement une, une, l'interface de quoi on parle. Euh, il s'agit d'une application du type, euh, disons, c'est comme si vous étiez dans un, un traitement de texte comme un Word, disons, et euh, vous pouvez... Euh, Télécharger votre fichier sur votre disque et après ça, le, re -télé le, le, le re -télécharger, en tout cas, le télécharger sur le serveur. Donc, en tout temps, le fichier de travail peut euh, être conservé sur votre appareil. Il n'est pas euh, sur, euh, dans le nuage. Donc, ça, c'est ce type d'application-là. Donc, c'est sûr que si vous êtes au primaire avec vos élèves, euh, puis vous voulez, au secondaire, vous voulez conserver les fichiers de travail, bien, il faut s'assurer de sauvegarder les fichiers. Donc, pas de compte, mais quand même une gestion de fichiers à faire. Euh, et puis, bon, vous allez voir dans le haut de l'application, tantôt, euh, bon, vous pouvez créer une nouvelle ligne de temps, évidemment, mais vous pouvez ouvrir une frise existante ou euh, l'enregistrer sur votre, votre disque. Donc, il s'agit de ce type d'application-là. Euh, sachez que euh, c'est des formulaires un peu, euh, disons, euh, je les appelle des, des formulaires soviétiques, là, donc où, euh, des, des formulaires d'impôt. Euh, vous avez là, vraiment comme euh, une série euh, de petits paramètres là, à choisir, et comme vous le voyez ici, bon, euh, vous avez euh, l'échelle, donc vous avez identifié le début, la fin, L'échelle principale, donc je veux la diviser par, par exemple, 10 ans dans ce cas-ci, l'échelle secondaire, je veux la diviser par année. Donc, si vous faites sur 1000 ans, bien, vous pourriez dire, par exemple, que l'échelle principale, c'est sur, 5, sur 100, 500 ans ou 100 ans, et l'échelle secondaire serait sur 10 ans, par exemple, pour avoir, justement, quelque chose d'équilibré. Ce qui est bien de ça, c'est que vous pouvez faire des tests et vous allez rapidement voir que, bon, selon l'échelle que vous avez choisie, bon, c'est euh, euh, indigeste. Donc, vous pouvez faire des ajustements et à chaque fois, il faut valider avec le crochet. Euh, et quand vous créez des euh, lignes du temps, en fait, les, euh, un événement, une période et tout ça, ce menu contextuel-là qui va se retrouver à gauche va toujours changer. Donc, euh, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à gauche, vous avez les paramètres et que quand vous utilisez une fonction, peu importe laquelle, ce menu-là est contextuel et euh, c'est les fonctions euh, qui sont attribuées à, à, à par exemple, l'événement. Euh, vous avez aussi des possibilités de mise en forme. Euh, euh, donc, c'est une application, je dirais, un peu plus flexible du point de vue visuel. Vous pouvez faire des mises en page, vous pouvez. Euh, placez où vous le voulez vos événements, euh, ben ça se place automatiquement, mais en, vous avez de la marge de manœuvre, vous pouvez agrandir une image mettre, pour mettre l'attention sur un événement particulier, vous pouvez faire des périodes comme vous le voyez ici sur la guerre froide, vous pouvez ajouter des images flottantes, donc c'est vraiment un outil plus de mise en page de ligne du temps structurée euh, que euh, dynamique comme euh, vous avez avec Time Toast. Les lignes du temps ne sont qu'accessibles en version PDF ou image, donc la ligne du temps de vos élèves n'est pas accessible via un URL, donc il faut que l'élève télécharge l'image ou euh, le PDF pour pouvoir vous le partager. Donc ça, c'est un aspect qui euh, peut-être est, est à considérer. Et bon, euh, vous avez la possibilité de partager, vous allez avoir il y a un bouton partager, mais en fait, c'est que vous soumettez votre ligne du temps à, à Freeze Chrono et Freeze Chrono décide de la publier en PDF ou pas. Donc, euh, c'est cette fonction-là qui, euh, qui est là. Voilà. Euh, donc, je vais juste vous proposer, si jamais euh, vos élèves avaient plutôt des euh, tablettes, si c'était si ça qui était accessible pour eux, ou si vous également, là, vous avez euh, une tablette iPad. À ce moment-là, euh, donc, c'est juste que l'interface est légèrement euh, différente de ce que Steve vient de vous présenter pour l'application Frise Chrono. Euh, mais bon, ça reste là, quand même vraiment euh, très similaire. Donc, euh, vous avez simplement à cliquer là, dans le menu principal sur « Nouvelle pour créer votre nouvelle ligne du temps. Euh, sachez que c'est quand même possible, euh, quand, dans le fond, dès le début de l'ouverture de l'application, il y a certains euh, modèles préexistants qui existent. Donc, euh, si jamais euh, vous voulez euh, d'abord euh, modifier un modèle, euh, ça peut être possible. Et donc, ensuite, euh, toutes les fonctions se trouvent là dans le haut euh, de l'écran. Donc, je vais vraiment là avec les, toutes les, juste les fonctions principales. Euh, donc, si vous voulez ajouter ici, il y a un petit plus là, je l'ai grossi. Donc, euh, c'est pour ajouter soit un événement ou une période. Donc, encore une fois, l'application permet de faire les deux, ce qui est vraiment euh, intéressant. Donc, euh, l'élève n'a qu'à remplir le, le formulaire ici, qui est, bon, je trouve simplifié par rapport à l'ordinateur, mais bon. Donc, euh, la date, la description et euh, s'il veut insérer une image, donc là, c'est écrit « pas d'image sélectionnée », mais c'est à cet endroit-là, dans le fond, euh, que l'application va demander un accès euh, à l'appareil photo, dans le fond, euh, et aux photos euh, disponibles dans la tablette. Et finalement, je vais là rapidement, puisque c'est similaire, euh, je dirais là, que l'autre, euh, peut-être l'autre euh, fonction, là, et le bouton le plus important, c'est bon la, la petite roulette de réglage. C'est là, là que vous allez déterminer euh, de quand à quand sera votre ligne du temps. Là, dans ce cas-ci, bon, c'était de 2002 à 2015. Et euh, quelles sont, bon, toutes. si vous voulez une césure, par exemple, ce sera là aussi. Euh, que, quelles sont l'échelle de la ligne du temps, etc.? OK. Le site Freeze Chrono, donc je vous mets l'adresse pour être certain que tout le monde y a accès. Euh, dans Freeze Chrono, euh, pas de connexion nécessaire, comme vous voyez sur le site, vous avez le bouton « Cliquer pour commencer ». Donc, en cliquant, vous allez avoir accès à une ligne du temps de base, donc qui euh, part de 1900 à 2000, mais euh, comme je vous le disais, les, les, le tableau ici ben, vous permet de, de modifier euh, l'échelle temporelle. Par exemple, si je veux faire une ligne du temps qui euh, est sur 1000 ans, euh, je peux changer euh, ici le début de l'année et euh, venir euh, activer avec le... le le crochet, la, la, la fonction la ligne du temps. Mais vous allez voir que ça donne quelque chose d'étrange, parce que, bon, c'est important quand on parlait d'échelle euh, de temps, de bien diviser et choisir son échelle de temps. c'est ici que euh, cette application-là est intéressante. Donc, par exemple, je dois dire que mon échelle principale, maintenant, elle est de 100 ans, et l'échelle secondaire, je pourrais la mettre à 10 Et là, bien, je me retrouve avec une ligne du temps qui est euh, plus jolie, disons, ou plus intelligible. Donc ça, c'est un des éléments qui est euh, intéressant justement avec vos élèves pour travailler la durée, travailler euh, tout l'aspect euh, euh, division du temps ou, de, ou échelle temporelle. Vous pouvez aussi mettre des, cédure, cés, des césures. Donc, euh, par exemple, je pourrais dire, je n'ai pas besoin d'autour euh, euh, entre l'an 1000 et 1500. Ben, je n'ai pas besoin de cette section-là, je pourrais ajouter euh, cet élément-là et encore là, pour activer le, c c le, le, la, la propriété sur la ligne du temps, mais je dois euh, évidemment euh, cliquer sur euh, le crochet, donc vous voyez, bon, on peut euh, créer des, des césures comme ça. Donc, pour les formats, euh, bon, vous avez différents types de formats. Je pourrais ajouter euh, classique avec une flèche. Vous voyez que ma ligne du temps a l'air d'une règle. Donc, je pourrais ajouter encore là, euh, classique avec une règle, avec une flèche et euh, ajouter. Donc, vous avez vu au bout, là, maintenant, j'ai une flèche qui apparaît. Donc, c'est certaines petites fonctions comme ça qui vous permettent de paramétrer euh, les éléments. Edith. Euh, je m'excuse, mais je ne vois pas déplacer ta souris. Donc, quand tu vas chercher quelque chose, euh, je ne vois pas où tu l'as pris. Ou c'est parce que c'était trop rapide ou trop petit à l'écran, fait que je manque beaucoup de ce que c'est que tu fais de ta démonstration. Désolé. Oui. Bien, en fait, c'est ça. Si le... tout se passe dans le menu de gauche, donc euh, vous avez… Euh... J'ai principalement été dans la, la section barre de temps, euh, puis euh, date de début, date de fin. Puis, euh, il y a aussi euh, le, tout l'élément, euh, l'espèce de crochet en bas. Là. Ce qu'il faut retenir, c'est quand vous modifiez quelque chose dans votre ligne du temps, il faut cliquer sur le crochet orange qui est en bas à gauche pour pouvoir euh, confirmer euh, les éléments. Donc, euh, voilà. Donc... Euh, est-ce que c'est plus clair pour. Je sais qu'on ne voit pas la sourire, mais. Ça va aller? Euh, oui, je... sur le côté, oui. C'était juste comme la barre que tu viens de placer, euh, qu'on voit là, où c'est -ce marqué 1100, 1500. Je ne sais pas où tu es allé à chercher pour la placer, entre autres. Où tu es allé chercher oui, ça? C'est césure. Donc, vous avez juste en dessous césure. Donc, je vais la retirer. Tiens, je vais, je vais recommencer. Donc, euh, vous avez césure et là, vous pouvez entrer euh, le, une césure justement à un moment précis euh, de, du temps pour éviter qu'on ait euh, toutes les années euh, euh, représentées. Et lorsque vous, vous faites plus pour l'ajouter, euh, il faut à chaque fois faire le petit crochet orange pour la confirmer. OK, le je vois, c'est correct, merci. Euh, ensuite de ça, l'autre fonction, donc une fois que vous avez euh, identifié euh, les éléments de base de votre ligne du temps, euh, donc votre chronologie, les, à votre goût, début, fin, tout ça, euh, c'est là que vous allez pouvoir ajouter euh, les événements. En haut, vous avez un petit 11, donc un calendrier avec un 11. Et donc en cliquant sur ce calendrier-là, donc vous le voyez à l'écran, vous pouvez ajouter des événements. Donc, il s'agit d'événements et non de périodes dans ce cas-ci. Donc, pour créer un événement, donc, je clique sur « Création de l'événement ». Et c'est là que je vous disais que le menu contextuel à gauche, donc, euh, qui s'appelle « Toujours propriété » change. Et c'est dans ce menu contextuel-là que je vais venir indiquer la date de mon événement et euh, justement, euh, le texte qui va euh, aller avec cet événement-là. Donc, par exemple, si je veux faire 1492. Donc, Christophe Colomb. Donc, euh, je vais modifier les éléments ici. Et je pourrais ajouter une image. Donc, ce qui est bien de ça, là, donc, euh, vous pourriez euh, ajouter une image ou tout simplement, si je clique sur euh, mon, euh, mon, mon crochet orange, ben, mon événement vient s'ajouter sans image. Donc, euh, vous pourriez, par exemple, aussi déplacer. Donc, je peux cliquer sur l'événement et venir le positionner à l'endroit euh, où je le veux. Euh, et euh, c'était là. Remarquez, lorsque je clique dans le blanc, donc je vais avoir justement, je vais retourner aux propriétés de base de ma ligne du temps. Mais si je reclique sur mon événement, ben j'ai les propriétés de cet événement-là en particulier. Je vais juste aller chercher une petite image rapidement. j'y suis. Donc si je retourne sur mon événement Christophe Colomb, je peux cocher. Donc, dans le blanc, j'ai, je clique dans le blanc, j'ai les propriétés de mon image. Quand je clique sur l'événement, j'ai les propriétés de mon événement. Euh, pas les propriétés de mon image, mais les propriétés de ma liste. Donc, je peux cocher avec image et c'est là que je viens euh, ajouter euh, mon image ici. Comme ça, comme ça. Et pour confirmer L'ajout de mon image, ben, il faut toujours que je clique sur mon... Et là, vous avez votre image, votre événement qui vient de s'ajouter. Donc, je vous invite à ajouter un deuxième événement. Donc, encore là, dans euh, le petit 11 en haut, le calendrier avec un 11. Remarquez que vous pouvez changer la taille de votre, image, de votre événement. Donc, je peux le grossir. Donc, je pourrais mettre vraiment mon Christophe Colomb très, très gros pour dire, dans le fond, que c'est un événement important. Donc, pour créer un deuxième événement, je vais cliquer sur le calendrier, ajouter, et ici, propriété à gauche, change en fonction de ce que je veux faire. La date 1608, l'événement Fondation de Québec. Je vais chercher une image sur Internet, puis euh, je vais ajouter, je vais cocher avec Image. Et je vais avoir mon deuxième, événement, mon deuxième événement, qui est ici. Donc, vous voyez que les, les événements peuvent se superposer, mais à droite, toujours de votre événement, vous avez un petit rond là, qui vous permet justement de réduire la taille pour pouvoir ajuster euh, vos, euh, vos événements. L'autre chose que je peux faire pour... Euh, Ajuster ma ligne du temps, c'est ajuster ma chronologie. Parce que là, bon, j'ai commencé à l'an 1000. Euh, Peut-être que je n'ai pas besoin de commencer ma ligne du temps à l'an 1000. Euh, si je la commence plus tôt, parce que bon, mon premier événement, c'est 1492, par exemple, ben je, je, je peux changer en tout temps euh, cette ligne du temps-là. Encore là, si je clique sur l'événement, j'ai les propriétés de l'événement. Si je clique dans le blanc ou sur la ligne du temps, j'ai la, la propriété... De la ligne du temps, et là, ben je vais dire, ben je vais commencer ma ligne du temps année de début, en 1400, et je vais cliquer sur mon crochet pour confirmer. Et donc, vous voyez ici, mon ma ligne du temps commence en 1400, se termine dans l'an 2000, euh, puis bon, euh, je peux euh, maintenant mettre mon événement, par exemple, Christophe Colomb, plus grand. Mais je pourrais aussi le mettre plus bas. Hein, je pourrais le mettre en bas comme ça donc je peux vraiment comme travailler sur la mise en page euh, de euh, ma ligne du temps de façon simple est-ce que ça va jusqu'à maintenant? oui je crois que oui Sur, la deuxième chose que je vais faire avec vous, c'est, euh, en fait, troisième, donc, il y avait « Choisir sa chronologie »,« Ajouter un événement ». Maintenant, on va mettre une période, parce qu'on s'est dit qu'avec nos élèves, on peut travailler la chronologie, oui, mais on pourrait travailler aussi la périodisation. Donc, pour travailler la période, c'est euh, le bouton qui est juste à droite euh, de événement. Donc, vous avez le 11 dans le calendrier et juste, juste à droite, vous avez soit « Créer une bande classique » ou une, une période classique, ou une période en bande. Moi, j'aime bien la période en bande, parce qu'elle est visuellement euh, euh, intéressante. Et encore là, bon, euh, j'ai l'impression qu'il ne se passe à rien à chaque fois que je clique sur une fonction, mais j'attire toujours votre attention en haut à gauche sur le, euh, le propriété. Donc là, maintenant, ce qu'on me demande, c'est de mettre date, la date de début de ma bande. Donc, euh, je suis pour, euh, juste pour être sûr, je suis dans... Uh, bande, créer une période, uh, période classique, une, uh, créer une période en bande. Et donc ici, je vais écrire par exemple 1608, uh, puis date de fin 1760. Et le nom de ma période va être la Nouvelle-France. Donc, avec attache, sans attache, c'est si vous voulez faire en sorte que votre, votre période soit euh, liée à votre ligne du temps. Donc, moi, je, je la préfère sans attache, j'enlève un peu d'artifice euh, visuellement. Euh, si je veux avoir la date, donc euh, je, pourrais, je veux que la date s'affiche sur ma ligne du temps, et que, euh, où je veux, euh, dans le fond, euh, que le texte s'ajoute, donc vous avez quelques petits, pa petits paramètres à, à identifier, mais rien de très compliqué, et ensuite de ça, ben, je clique toujours sur mon trait, et j'ai ma période que je peux déplacer ici, donc vous voyez, donc, ce que je peux constater, on parlait de rupture tantôt, ou d'événements marquants, Bien, euh, 1608, la fondation de Québec, clairement, c'est le début d'une période, celle de la Nouvelle-France. Je pourrais la déplacer plus haut si je veux, par exemple, faire un ruban du temps. Donc, je pourrais, par exemple, ajouter une autre période, dire, euh, mettons, je veux dire 1492 à 1608, et dire grande découverte. Et donc, vous voyez, j'ai une frise chronologique qui commence à, à, à se mettre en place. Donc, je vois des périodes qui se succèdent dans le temps. Donc, une première période qui est grande découverte, 1492 16, à 1608, et une deuxième qui est 1608 à 1760. Euh, et puis, je pourrais choisir la couleur de mes périodes. Donc, encore là, ici, je sélectionne et je vais mettre ma période en bleu pour ce qui est de la Nouvelle-France, celle des grandes découvertes en rouge. Donc, euh, et encore là, ben, je peux déplacer, vous voyez ici, je suis en train de me faire un petit ruban du temps. Donc, euh, euh, la frise chronologique, ce serait une des périodes qui se chevauchent. Tandis que, dans ce cas-ci, je fais un ruban du temps, donc on retourne à nos représentations du temps comme on l'a vu tantôt, Ou est-ce que, bon, je comprends que la période des grandes découvertes commence en 1492 avec l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, et que la période Nouvelle-France commence avec la Fondation de Québec. Donc, comme je le disais, euh, chaque élément de façon distincte peut être modifié, et euh, vous allez pouvoir comme, personnaliser votre ligne du temps de façon simple. Est-ce qu'il y a des questions pour cette première partie? Ça va aller. Donc, euh, puis encore là, comme je vous le disais, si vous voulez, à la suite, un coup que vos événements sont euh, placés, puis vous trouvez, dans le fond, que l'an 2000, c'est un peu trop loin, tu sais, ben, euh, si vous cliquez sur la ligne du temps ou dans le blanc, ben, vous allez pouvoir dire, bien, regarde, je veux que ma ligne du temps se termine en, en 1800, puis bon, euh, je vais pouvoir réorganiser ma ligne du temps, ma mise en page, si vous voulez, pour avoir une ligne du temps qui, qui prend l'espace que désiré en termes de, de représentation du temps, et en tout temps, je, tout temps, je pourrais changer la chronologie, donc je pourrais dire, euh, ma, les, mon, euh, ma, les, mon, euh, mon temps secondaire, ce ben, c'est plus euh, 100 ans, c'est euh, 50 ans, euh, puis je l'ajoute, et vous voyez maintenant, à l'écran, lorsque je clique sur le petit crochet, ben, j'ai euh, euh, ma, ma division du temps qui se modifie devant, sous mes yeux. Donc, euh, ça dépend euh, peut-être pour la chronologie, euh, peut-être les dates de début, faites des dates euh, avec un chiffron. Euh, ça, je ne sais pas exactement ce que, ce que vous, quel est votre problème, mais euh, commencez avec euh, 14, commencez pas par exemple avec 1492, comme ça, ça va créer comme toutes des... Euh, euh, des, euh, des, donc, qui si on va dire diviser, ben, ça va être 1492, euh, 1592, donc on ne veut pas ça. Donc, faites des chiffrons et euh, peut-être travaillez sur euh, les quatre paramètres qui sont dans barre de temps pour vraiment obtenir ce que vous voulez. Hein. Mais je pense que le, ce que je comprends, c'est peut-être votre année de début, ce n'est pas un chiffron et... C'est peut-être un, un des éléments. Et vous allez pouvoir changer l'échelle principale. Donc, pour voir, comme vous voyez, si j'ai 1450, euh, 1500. Donc, si je veux juste voir, dans ce cas-ci, les siècles, ben, il faudrait que je sépare par 100 ans. Et là, ben, j'ai juste les siècles. Puis, si je mets 50 ans, ben, là, j'ai une division par 50 ans. Je terminerai euh, pour euh, cette matinée avec euh, l'enregistrement. Donc, ce qu'on veut, c'est enregistrer notre ligne du temps euh, pour que vous puissiez, dans le fond, la modifier par la suite, euh, la conserver, dans le fond, euh, l'enregistrement et euh, l'ouverture de la ligne du temps. Comme ça, je pense que vous allez avoir les outils de base et ce que je vous proposerais, c'est de partir de votre côté pour explorer un petit peu. Je vous le rappelle, on sera là demain matin, à 9h, pour répondre à vos questions euh, plus techniques une fois que vous aurez euh, travaillé dans votre ligne du temps. Vous avez en haut à gauche la petite disquette, donc euh, vous reconnaissez euh, l'icône. Vos élèves, euh, clairement, ne euh, sauront pas de quoi il s'agit, donc euh, la disquette n'est pas un référent pour eux, ils n'ont aucune idée de ce que c'est, <rire> euh, donc dans ça, c'est quand même euh, quelque chose de drôle. Euh, donc, la disquette rouge, donc « Sauvegarder ». Lorsque vous cliquez sur « Sauvegarder », je ne sais pas si vous avez vu rapidement dans le bas, j'ai euh, euh, vu euh, un, un fichier se télécharger. Donc, j'ai téléchargé le fichier de travail de ma frise chronologique on va peut-être vous demander de, de, de, de l'enregistrer en quelque part, habituellement le tout s'en va dans le téléchargement, vous allez le retrouver là, sinon on vous dit, euh, on vous demande à quel endroit euh, on enregistre, et euh, comme ça, ben, vous avez ce fichier-là, c'est comme dans le fond si vous aviez votre fichier Word avec vous, là, vous pouvez le mettre sur, euh, en quelque part sur votre disque, et lorsque vous allez retourner dans l'application Chrono, vous allez pouvoir ouvrir un fichier, donc, euh, par exemple, si j'en sors de mon fichier, donc je clique « Quitter hein, », donc je quitte euh, l'application, je suis de retour sur « Freeze Chrono ». Si je veux commencer, ben, je vais cliquer sur cliquer pour commencer. Je vais me retrouver sur euh, l'application classique, là, qui est euh, vide, vide, avec le, le début 1900-2000. Et si je vais aller chercher mon fichier, je vais faire « Ouvrir un fichier ». Euh, et euh, moi dans mon cas, ça va être non, téléchargement, je crois Oui. donc vous voyez, c'est un fichier un peu étrange là, avec des numéros et tout ça et ça finit point .bin B -I -N. donc je vais l'ouvrir et en l'ouvrant, ben, je retrouve ma ligne du temps euh, que j'avais et je peux poursuivre sa correction sa modification donc, je le refais juste pour être certain. Donc, si j'ajoute, par exemple, un nouvel événement, euh, et euh, donc, euh, Trois-Rivières. OK. Est-ce que vous m'entendez? Ajouté... Oui, je vous entends. Euh, Est-ce qu'il serait possible de savoir comment ajouter un titre? Juste à la ligne du temps. Juste pour le me titre, vous avec le texte. une, ouais, une zone Parfait. de texte. Parfait. Et, et lorsque vous avez euh, votre zone de texte ici, ben vous pouvez changer. Donc, euh, donc je vais l'appeler la Nouvelle-France. Je peux modifier ici hein, votre. Euh, en tout temps, là, vous pouvez changer.. Euh, euh, ça, c'est des, euh, des paramètres, euh, mais ici, excusez, -moi. on la peut taxe. changer notre 50, 50, il ne veut pas, 30, 30, il veut dessus, ouais. okay. et euh, vous avez la possibilité de modifier, comme ça, là, je ne vais pas enregistrer, là. Mm -hmm. donc, euh, Nouvelle-France, voilà. Parfait, merci. Et si c'est sur mes périodes, ben, je peux les déplacer, J'aurais. Petite... Sur... Oui, Edith. Quand on veut enregistrer euh, tout à l'heure, peut-être enregistrer tout simplement sur la disquette, mais si on veut lui donner un nom, est-ce qu'on a enregistré sous pour pouvoir lui donner euh, un nom autre qu'un bizarroïde.bin? Euh, je ne crois pas, non. C'est peut-être un des, euh, des éléments qu'il euh, faut considérer. là, C'est. Euh... Donc, tu vois si je, je fais « Enregistrer à nouveau ». Donc, vous regarderez complètement en bas de mon écran. Hein. Moi, c'est de même que ça se passe. Ça se passe hein. Donc, en bas à gauche, quand je clique, j'ai un fichier qui se télécharge. Et donc, à chaque fois, il est différent. Hein. Donc, euh, euh, vous téléchargez la version au moment où euh, vous êtes rendu. Euh, donc, euh, c'est euh, une gestion de fichiers, ça c'est clair qu'il faut euh, prendre euh, en compte. Euh, excusez. Juste pour compléter en sous-question, euh, si je vais dans le téléchargement, est-ce que je peux changer le nom à ce moment-là quand je me rends sur mon dossier d'ordinateur, faire renommer et là, aller lui donner un nom à ce moment-là? Oui, comme le suggère Maud, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, euh, je suis dans le téléchargement. J'ai euh, enregistré, donc, qui s'appelle euh, maintenant Nouvelle-France, et je pourrais glisser sur mon bureau. Et maintenant, sur mon bureau, ben, j'ai euh, justement mon fichier Nouvelle-France qui est là. Nouvelle-France.bin. Donc, le renommé, je pense c'est la seule façon de, de pouvoir avoir un nom qui soit euh, approprié. Je vais faire un premier, euh, un démarrage, puis après ça, je vais prendre les questions. Donc, euh, je vous rappelle que quand vous êtes de retour sur Freeze Chrono, je vous remets le lien. S'il y a des gens qui euh, n'étaient pas là hier, en cas, donc je vous remets le lien ici. Frise Chrono, c'est une application qui vous permet de créer une ligne du temps euh, simplement. Euh, vous allez cliquer sur « Pour commencer euh, », ici sur euh, le bouton orange. Et euh, bon, on retrouve notre interface de base qui est, euh, qui est là. J'imagine que euh, pour les gens d'hier, si vous avez créé une ligne du temps, on se rappelle qu'on peut aller chercher notre euh, ligne du temps euh, sur notre bureau. Donc, pour le, ce faire, vous avez euh, toujours euh, le, le bouton ouvrir un fichier qui euh, s'affiche ici. Donc, euh, je rappelle que cette application-là enregistre des fichiers sur votre bureau et vous pouvez euh, ensuite de ça euh, les modifier, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais ouvrir mon fichier. Euh, dans mon cas, le fichier, c'était sur mon bureau, je l'ai mis, Nouvelle-France. Donc, on se rappelle que c'est des fichiers .bin, B-I-N, euh, qui euh, sont euh, utilisés dans euh, Freeze Chrono. Et euh, si vous étiez là hier, vous reconnaissez la ligne du temps que j'ai fait euh, avec vous. Rapidement, encore là, pour enregistrer, vous vous souvenez que le bouton enregistrer est ici, donc sauvegarder. Puis, bon, si je veux ajouter un nouvel, un nouvel événement, ben, je peux le faire avec les différents outils euh, ici, donc avec le 11, créer un événement. Je vais ajouter, tiens, un événement juste pour. Euh, euh, donc, euh, la conquête. Donc, euh, j'ajoute, ici, j'ai « propriété qui, est, euh, qui sont, les, dans le fond, les, la fenêtre qui est contextuelle en fonction des outils. Donc, euh, vous avez, j'ai ajouté un événement, j'ajoute une image aussi en cochant. Et puis, bon, euh, je vais aller chercher euh, mon image sur les batailles de planes d'Abraham. Pour confirmer ce que je veux, ben, je clique toujours sur le trait d'union ici. Donc, euh, pas le trait d'union, mais le, le, le crochet. Je cherche mes mots ce matin, désolé. Et ce qui est bien euh, de cette application-là, c'est que vous pouvez euh, justement euh, modifier euh, la taille de votre image, comme ça, puis bon, euh, pour euh, faire une sorte de mise en page. Donc, euh, j'ai une première question euh, euh, L'utilisation avec Chromebook. Oui, euh, donc dans les Chromebooks, oui, effectivement, ça fonctionne euh, euh, fonctionner en ligne, donc euh, ça va, il y a juste pour l'enregistrement des fichiers, donc il faut juste s'assurer que les fichiers puissent être enregistrés quelque part sur le Chromebook ou dans le nuage, donc ça c'est un truc qui m'échappe, il faudrait que je vérifie, euh, Dave, j'ai un Chromebook ici, hein. il faudrait que j'aille le chercher, je peux te répondre euh, euh, peut-être aujourd'hui ou dans, au vendredi. Oui, euh, Edith. Est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. Okay. Euh, moi, je voulais savoir parce que j'ai taponné un petit peu là-dessus hier, puis quand je téléchargeais les photos, euh, je me rendais compte que j'allais chercher ma photo, je l'enregistre quelque part sur l'ordinateur, dépendamment de comment je l'enregistrais, c'était pas. J'aurais aimé ça qu'on puisse passer directement de l'application, à le chercher sur le web à quelque part, mettons dans une banque d'images, puis le télécharger, mais c'est pas possible. Il faut toujours systématiquement enregistrer ça dans un dossier sur notre ordi, si je comprends bien. Oui, effectivement. Puis euh, ça, c'est dommage, mais c'est un des éléments qu'il euh, qu faut faire. Euh, Peut-être en termes de séquence avec vos élèves, ce qui pourrait être bien, c'est planifier dans un premier temps la recherche d'images. Donc, euh, la recherche euh, dans un premier temps pour que les, images aient, euh, les élèves aient toutes les images en main. Et lorsqu'ils arrivent, justement, avec euh, la ligne du temps, bien, ils peuvent créer, euh, se concentrer sur la création euh, de, la ligne, de leur ligne du temps. Donc, euh, voilà. Donc, on ne peut pas chercher directement euh, les images, comme on, peut, on pourrait le faire dans Google Drive, par exemple. Effectivement, donc, euh, on peut l'enregistrer en... Euh, souvent, vous avez les, les fichiers récents, donc vous pouvez l'enregistrer sur le bureau, euh, tout ça. Comment faire les bandes de couleurs? Donc, les, euh, justement, les rubans du temps ici, euh, c'est, euh, je vous le rappelle, c'est vous avez le bouton événement qui est là, mais juste à côté, vous avez « Créer une période classique ». Vous avez deux modes de création. Vous pouvez créer ce type-là, donc euh, celui-là ici. Donc, mettons, je, je le fais rapidement pour que vous puissiez voir... Euh, la différence entre les deux, là. donc, ça euh, puis bon, hein, je vais mettre un... Donc ça, c'est une forme, euh, et euh, vous allez pouvoir changer, ici, la couleur. Donc, pour changer la couleur, donc, tout ce qui est mise en forme là, est ici, là, dans les... Euh, euh, est comme complètement vers la droite. Donc, vous pouvez changer le, la couleur du texte, donc je pourrais mettre mon texte en blanc. Hein. Comme ça oups je n'avais pas sélectionné le bon donc mon texte est en blanc on le voit dans la, la borne ici et euh, ensuite de ça ben, je peux choisir le con euh, la couleur de fond de mon euh, de ma borne pour ce qui est des, euh, puis si je veux supprimer une bande, donc celle-là, je vais la supprimer, je peux, vous euh, voyez, le menu contextuel change. Donc, j'ai cliqué dans le blanc, c'est ma ligne du temps, je clique sur ma bande, j'ai mon menu contextuel, je peux supprimer ma bande avec la poubelle. Et donc, c'est créer une période une bande, donc je pourrais, ici, avec mon menu contextuel, bien dire, euh, ton euh, période anglaise. Oups. Puis, on va venir ajouter, oups, j'ai trouvé période anglaise, <rire> je, vais, je vais y arriver. Donc, euh, 760 et 1867. Donc, on va voir que la date doit être comprise entre 1400 et 1800 parce que ma ligne du temps se termine en 1800. Donc, euh, vous avez ici euh, un petit problème. Donc, il s'agit simplement... Bon, je vais le faire comme ça. J'ai volontairement fait cette erreur-là. Je suis un professionnel. Donc, vous avez euh, votre banque qui arrive ici. Mais rappelez-vous que vous pouvez changer... Donc, je clique dans le blanc. Donc, il faudrait qu'ici, je vienne changer la date de fin de ma ligne du temps. Et là, ben, quand je vais modifier... Ici, ben je vais pouvoir avoir ma bande qui est là. Venir la poser et venir changer sa couleur de compte. Voilà. Euh, Est-ce que ça répond à la question, Nathalie? Pour les images libres de droit, euh, en fait... Euh, vous pouvez, on vous a donné document.ristus.qc.ca. Donc, je ne sais pas à quel niveau, Laurence. Donc, peut-être juste vous montrer une petite fonction. Okay. Donc, c'est sûr que nous, on a fait un premier, euh, une première recherche pour vous, en fait, euh, soit sur euh, documents. Euh, donc, sur documents.restus.qc.ca, vous avez une série d'images qui sont, euh, euh, on appelle ça des documents, mais vous avez euh, en gros là, des documents qui, sont, euh, qui peuvent être utilisés dans un contexte scolaire. Donc, vous avez vraiment plusieurs images et au-dessus de 2000 images dans ça qui sont reliées au, euh, au programme euh, d'histoire du secondaire. Euh, au primaire, sur Société et Territoire, vous avez l'onglet « Images » comme Maud l'a indiqué tantôt. Donc, je peux aller chercher euh, ces images-là hein, par période et euh, fouiller aussi avec le moteur de recherche. Mais tiens, je vous donne un petit truc là, euh, que vous connaissez, mais dans Google Images, lorsque vous cherchez, mettons, euh, c'est dans sédentarisation, donc je vais chercher une image dans Google, dans Google vous avez euh, la possibilité de trouver euh, des images qui sont euh, en réutilisation euh, et modification autorisées. C'est-à-dire que lorsque vous cherchez une image, comme vous le faites d'habitude, là, dans, avec Google Images, vous avez le bouton Outils qui est là. Donc, en cliquant sur Outils, vous allez pouvoir sélectionner euh, les images qui peuvent euh, être euh, réutilisées ou modifiées. Donc, ce qu'on remarque dans ces images-là, c'est qu'ils viennent souvent de Wikicommon, de euh, qui, euh, qui, qui est toute banque d'images de, de, de, gratuites, là, donc c'est sûr qu'il y en a moins, euh, donc euh, voilà. Effectivement, donc plusieurs, comme je le disais, plusieurs sur documents, plusieurs sur Musée Call, qui sont, si vous êtes en histoire, du Québec et du Canada, euh, puis bon, euh, vous avez aussi BANQ, là, qui, euh, BANQ numérique, je m'étends un peu, là, mais BANQ numérique, euh, vous allez pouvoir trouver euh, une série d'images, vraiment, vous voyez, j'ai 30 000 résultats pour Adelaide ce n'est pas juste des images, là, mais euh, vous avez vraiment une banque incroyable d'images, euh, il y a aussi une superbe banque de cartes postales anciennes sur BANQ numérique que vous pourriez utiliser, euh, ça c'est vraiment intéressant pour faire de l'histoire locale, donc, euh, c'est euh, vraiment un, un, une ressource qui, euh, en histoire du Québec et du Canada, qui est un incontournable, là, vraiment, BNQ numérique. Puis, bon, si vous cliquez sur « Patrimoine québécois », vous avez des filtres, donc euh, j'ai 46 images sur l'Argon ici. D'autres questions sur euh, fritz oui Oui. Vous pouvez notre micro. Super. Oui, Edith. Euh, je reprends la parole. Je l'avais écrit, mais c'était peut-être pas clair ou à passer entre les lignes. Je voulais savoir s'il y avait moyen, par exemple, de cliquer sur, euh, je sais pas, moi, un personnage, puis accéder à la description de ce personnage-là, un historique, sa bibliographie, ou peu importe, si on parle de la conquête, on clique dessus, puis on accède à une partie de l'histoire qu'on aurait sélectionnée. Je ne sais pas si c'était avec Frise Chrono ou un autre outil, on le voit parfois, puis je trouvais ça intéressant pour donner plus d'impact à notre ligne du temps, plus d'informations. Est-ce que c'est possible, si oui, de le, de, de le voir comment on peut faire ça? Oui, euh, en fait, sur Friscono, c'est n'est pas possible de le faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'ajouter du texte flottant. Donc, je pourrais, par exemple, euh, ajouter un texte flottant ici, puis, bon, euh, venir euh, prévoir euh, euh, euh, donc une description là, euh, sur, euh, sur euh, Christophe Colomb qui vient comme s'ajouter à, à l'image à qui est là. Donc, c'est vraiment fait une application qui est faite pour faire une mise en page de lignes du temps. Si vous voulez avoir des lignes du temps interactives où on clique dessus, c'est Time Toast qui est vraiment l'outil à considérer. Elle, elle est dynamique, puis bon, on permet, ça nous permet de cliquer sur l'événement, puis bon, avoir accès à, à, son, à son contenu. Donc, je prendrais peut-être une dernière question. Donc, hier, euh, je n'en ai pas parlé, mais vous pouvez aussi. Oui, Edith. Une fois qu'on qu a, okay. ouais. qu a terminé notre euh, plein du temps, euh, on retourne, on réouvre. Mais une fois bon, ok fini et tout, est-ce qu'on peut. Comment on fait? Je sais que tu l'avais déjà expliqué, mais c'est. Juste le revoir une dernière fois rapidement. Comment est-ce qu'on peut la finaliser, l'exporter, la figer en PDF ou autre? Juste la finalisation pour, mettons, euh, la diffuser ou autre. Oui. Donc ici, euh, merci, j'avais ça comme note, mais j'ai oublié de, de le faire. Donc, euh, vous avez juste à côté de sauvegarder, vous avez euh, la possibilité de générer une image. Hein, et ça vous génère votre image que vous pouvez enregistrer sur euh, votre bureau. Euh, donc, euh, euh, donc, ici, ben, je peux faire bouton de droite et c'est une image qui, maintenant qui existe. Donc, je faire ligne bouton Nouvelle-France et j'enregistre. Ça, c'est pour la version image. Donc, un, un PNG, c'est une image. Et sinon, vous avez aussi en format PDF, euh, il y a certains euh, navigateurs qui ont des problèmes. Je vous ai montré « Images » parce que c'est celle-là qui, euh, qui est la, la, la, la plus certaine. On va, on va se retrouver avec des... des euh, mais selon votre navigateur, vous allez avoir des problèmes avec, euh, la géné à générer le PDF. Donc, peut-être faire des tests. Euh, donc, euh, le petit bouton PDF est là. Donc, sinon, euh, « Images », vous êtes certain d'avoir votre image là, qui est en bonne qualité avec tous les éléments qui sont à l'intérieur. Ça se peut, selon l'organisation de la page, que votre ligne du temps se retrouve sur deux pages. Là, donc, vous allez avoir un petit peu de mise en page à faire. Euh, vous pouvez faire des tests là, euh, finaux là, avant de vraiment l'exporter, revenir sur votre ligne du temps, réduire une image, générer une image, voir si elle est en place. Puis, bon, euh, l'autre format, peut-être qu'on n'a pas parlé, c'est H4, là, euh, donc A4 plutôt. Donc, A3, bon, c'est un format plus euh, grand. Donc, euh, ça serait l'équivalent de euh, euh, 11-17, je pense. Merci, mon. Donc, 11-17, avec euh, ça, ça. Voilà. C'est bon pour ça? Peut-être juste vous dire qu'il y a une bibliothèque, là, mais il y a à peu près 6 ans, sans événements dedans, mais en tout cas, ça marche plus ou moins bien, là, cette bibliothèque-là. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est pas, je ne la recommande pas, hein, nécessairement, d'aller dans ce, dans ce côté-là. Donc, euh, voilà. Une dernière question. Il y a quelqu'un qui a levé la main, peut-être. Puis après ça, on va terminer l'atelier. Avec des présentations de Chaout. Peut-être Maud, si tu peux aller chercher euh, Danny. Parfait pour ça. Parfait pour ça. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions. On va, je vais arrêter le partage d'écran, puis on va accueillir euh, les gens qui étaient dans Time Toast. Euh, puis bon, euh, ce qui s'en vient dans l'atelier, c'est vous présenter un petit peu, on va faire un cahoot ensemble, donc vous aimez tout ça, j'imagine, puis euh, vous présenter Tiki Toki euh, dans quelques secondes.